Euh, alors, donc, la réflexion que je vous propose, euh, dont le titre est Le carnaval des vampires, euh, euh, part, euh, du, euh, a, a pour point de départ la dette de, de Dreyer vis-à-vis -vis du, du, du recueil de, de Sheridan Le Fanou, euh, donc à rappeler. La dette, euh, il la reconnaît de, depuis le début, dès le générique euh, du film. Et euh, alors, si le titre peut laisser penser que Dreyer traite exclusivement la figure de la femme vampire, et cela à partir du, du personnage de Dracula, euh, il s'avère que le réalisateur effectue, effectue une, une, une grève beaucoup, beaucoup plus complexe que cela, c'est-à-dire que cette grève, comme l'ont signalé les, les intervenants hier soir, euh, inclut aussi The Room et le Dragon Volant, le, le, la nouvelle qui, qui précède Carmilla dans, dans le, le recueil que, que vous avez tous lu je crois. Euh, et il y a un dialogue qui se met en place entre les deux nouvelles euh, et un dialogue qui se complexifie d'une intertextualité qui est, que je dirais active avec d'autres figures de la tradition euh, gothique et du genre fantastique. Autrement dit, le film de Dreyer elle se caractérise par ce que j'appellerai un dialogisme systématique, qui constitue un défi à l'unité et à la du sens. Vampire est placé sous le signe du dédoublement et de la réécriture, et on va revenir certainement à cette question qui était agitée hier soir. Euh, suite à la projection de, de Vampire, de, des livres euh, qu'on retrouve dans, dans, dans, dans Vampire. Pas seulement Carmilla euh, et The Room, mais aussi un autre livre dont on a parlé hier soir. Euh, donc il est placé sous le signe du développement de la réécriture. La reprise des figures gothiques et du fantastique introduit des décalages, impose une reconfiguration de cette tradition dans laquelle la parodie, euh, et ce sera mon point principal, euh, prend une place que je considère comme remarquable. En effet, l'atmosphère d'étrangeté entretenue par l'esthétique du film se double d'un ton euh, que, qui est en train de légèreté, parfois, On pourrait rapprocher de celui qu'on rencontre dans le genre comico-sérieux euh, de la ménipée. J'y reviendrai tout à l'heure, euh, tel que Bactine euh, le décrit, ce genre comico-sérieux. Le décentrement de l'intrigue, le brouillage des repères spatio-temporels, l'indétermination qui touche les êtres et les événements du film contribue à créer un espace en marge du monde de la norme, du monde des lois et du monde du rationnel. Ce monde second, ou encore pour reprendre un terme utilisé par Bactine, ce monde à l'envers, euh, inscrit le film dans la logique du carnavalesque. Dans ces conditions, il n'est pas interdit de voir dans le film de, de Dreyer une conception du vampire et même une idée du fantastique, euh, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque là, euh, qui tranche singulièrement avec celle euh, qu'on va s'exprimer chez Todd Branning un an avant dans Dracula. Euh, il me semble que Vampire doit se comprendre... Ah oui, j'ai oublié mon... Alors, euh, vampire doit se comprendre comme un récit fondamentalement dédoublé. D'abord, parce que Dreyer Adapte reprend et combine deux textes de Le Fanu. Euh, il emprunte d'abord évidemment à Carmilla l'intrigue de la femme vampire, venue prendre l'énergie vitale des deux jeunes filles de la famille. Bien que finalement tout cela, je pense qu'on pourrait discuter aussi. Euh, alors, bien entendu, le démon euh, du film de Dreyer est une vieille femme, mais ses, ses agissements euh, n'en sont pas moins comparables à ceux de, de, de Carmilla. D'autre part, Dreyer donne à Alan Gray certains traits de euh, Richard Beckett, qui est le, le protagoniste de The Room in the dragon volant. Celui-ci est victime d'une bande d'escrocs qui profite de son dévouement, euh, je cite le texte, euh, « quichotesque euh, », un dévouement quichotesque. Euh, je, il apparaît à l'écran une plus longue citation euh, que je vous laisse découvrir, « The Object of My uh, Kishwabhushman hein, » dans le texte. Euh, donc il est attiré par une jeune femme, et c'est ce, qu euh, ce qui permet à, à une bande d'escrocs de le faire tomber euh, dans, dans, dans un piège dans lequel il risque de, de perdre la vie. Alors évidemment Alan Gray ne vit pas exactement la même aventure, euh, mais il se trouve attiré malgré tout dans, quand même dans une aventure il a appelé dans un, un mystérieux récit au terme duquel il finit par se trouver dans la même position que Richard Beckett. Hein, puisque vous l'avez dit hein, hier, euh, le, la scène du cercueil, moi je la scène du cercueil, elle est empruntée à, euh, à la nouvelle de, de, de, de, de, de, de Le euh, euh, Un troisième personnage fondamental est introduit par Dreyer, c'est celui du médecin de village, qui est complice de, de, de, de, de Madeleine Chopin d'ailleurs. On ne lui donne pas de nom. c'est le médecin de village. C'est intéressant, peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, euh, si on a le temps. Euh, alors d'emblée, je pense qu'on peut le, le définir comme euh, si on se rapproche du vocabulaire de, de la tradition gothique, du, du savant malfaisant, du mad scientist, de, de cette tradition-là. Euh, alors, je, je viens à cette question de, du, du troisième livre qui est introduit dans le, dans, dans le film. C'est le livre que dépose... Euh, euh, alors, le châtelain, là aussi, euh, le châtelain, dans, dans la chambre d'Alan Gray. Hein, c'est un livre qui est intitulé, alors en allemand, Die seltsame Geschichte der Vampire, The Strange History of the Vampire, donc apparemment, de Paul Bona, qui, d'après ce que j'ai compris, euh, j'ai essayé de vérifier, c'est difficile à vérifier, mais il me semble que c'est un, un livre qui n'existe pas. Euh, donc, il est déposé sur la, la table d'Alan de, de, Gray pendant son sommeil. Alors, ce livre a une fonction narrative, c'est-à-dire qu'il va entraîner, comme vous l'avez dit hier, entraîner, le, le, le récit, débloquer le récit à certains moments. Et je pense qu'il a aussi une place dans la démarche de réécriture qui est, qui est effectuée par Dreyer. Plusieurs pages du livre sont montrées, sont montrées à l'écran, le temps suffisant pour que le spectateur en, en fasse la lecture. Puis l'image prend le relais, ou plutôt reprend les éléments énoncés par l'écrit, comme dans un geste d'adaptation du texte par l'image, de reprise visuelle de ce que le texte décrivait. D'une certaine manière, le texte fait le récit, il crée la fable, et, et l'image l'accomplit, cette fable. Euh, l'image réalise la fable proposée par le récit, le film devient la fable vampirique, en reprenant la plupart des conventions du genre. Avant cette lecture du, du livre, finalement, on le ce personnage de Madeleine Chopin est, était difficilement identifiable. Le vampire de Drailleur réactive plusieurs tropes de la littérature gothique, ainsi des figures du folklore liées au vampires. Madeleine Chopin évoque bien sûr Carmilla, je l'ai dit. Elle possède aussi certaines caractéristiques, alors je l'ai dit rapidement hier soir, de la Mara danoise, que Jean Marigny, hein, dans son travail sur euh, la fascination pour les vampires, ah oui, pardon, euh, Euh, que Jean Marini euh, décrit comme l'esprit d'une morte pouvant prendre l'apparence d'une vieille femme revenue absorber l'énergie vitale de ses victimes pendant leur sommeil. Le personnage qui aurait contribué, <coughs> d'après lui, à, à fonder le vampirisme. Plus loin dans son étude, sur, euh, cette, dans cette même étude, euh, Marini évoque la strega italienne, la, je le cite, hein, la sorcière qui suce le sang, une morte vivante ayant l'aspect d'une vieille femme. On a, on a de nouveau cette, cette idée-là. La référence répétée à la sorcière, évidemment, nous amène à, cette, à, cette, à la comtesse Bathory, qu'on a citée de nombreuses fois de, depuis, depuis hier. Euh, alors, on sait qu'elle a, qu a inspiré Bram Stoker, mais il semble qu'on la retrouve aussi dans le personnage de Malden Chopin. Je, je, je me suis permis d'afficher, de, de, de prendre cette, cette, cette image, je trouve, qui qu s'en rapproche. Euh, donc, c'est... Cette, ce personnage mi-sorcière, mi-vampire, dont euh, mot érotisme est suggéré euh, par, euh, par Marigny. Euh, C'est un personnage qu'on appelle la comtesse sanglante, et je résume ces, ces méfaits tels que Marigny les rapporte, euh, la pratique de la sorcellerie, la torture, le meurtre de nombreuses jeunes femmes dont elle prélevaient le sang pour s'y baigner ou bien pour le boire. À travers cette, cette série de références à d'autres textes, d'autres récits, écrits ou rendant compte d'une tradition orale, Autant de références qu'on pourrait multiplier, on voit combien le personnage de la femme vampire dans le film de Dreyer se comprend depuis le passé. S'affirme comme une figure inactuelle et revenante. À travers Malene Chopin, le réalisateur met en scène, et là je cite Georges Didier Huberman, « La revenance des formes. » Par le biais de cet être du passé, là aussi je cite Didier Huberman, « Cet être du passé qui n'en finit pas de revenir. »« S'exprime l'étrangeté d'une image dynamique, en mouvement sans doute insaisissable. » Je pense que c'est ce qui était été dit juste précédemment, on a vraiment devant nous une image et une image multiple une image infiniment multiple euh, elle est ni épouse ni mère euh, elle n'est ni explicitement amoureuse ni meurtrière accomplie ni être humain ni animal euh, elle est peut-être tout, tout cela en même temps à travers euh, cette multiplicité euh, qui, qui, qui l'habite. Euh, elle, elle est, euh, et là je cite... Euh, je cite Olivier Schaeffer dans, dans « Qu'est-ce que le figural ?» elle est euh, cette forme arrachée à tout discours régulateur et je trouve que c'est un, un terme qui, qui, qui est parfaitement adapté à, à cette figure-là elle est caractérisée, et là je me permets aussi de, de citer Hélène Sissou par un état douteux euh, l'état douteux qui caractérise euh, les, les figures du fantastique telles que euh, Hélène Sissou les, les envisage en un mot, je dirais qu'elle incarne, que, que Valène Chopin incarne euh, dans ce film qui évolue à la frontière du rêve et de l'éveil, du visible et de l'invisible, de l'évidence des symboles et de l'indétermination du discours, elle, elle incarne la, la fantasticité de l'Empire. Alors j'en viens maintenant au personnage d'Alan Gray, euh, bon, il est difficile de ne pas remarquer au passage qu'il est dépositaire par son nom d'une mémoire euh, gothique et fantastique, Alan Gray euh, dès l'ouverture du film et à travers un long, un long intertitre, inter il est euh, présenté comme un jeune homme dont l'intérêt pour les sens occultes l'a rendu euh, incapable de distinguer le réel et le surnaturel. L'esprit fasciné et embrumé par, je cite, les chimères du passé, euh, il est la pro idéale des fantasmes et des fantômes qui peuplent le film. En cela, il rejoint le personnage The Room and the Dragon Volant, Richard Beckett, qui se laisse entraîner dans cette aventure. J'ai déjà, déjà évoqué cette scène particulièrement emblématique, celle du cercueil, empruntée au texte de Lufano, de Lufano qu'on retrouve dans le film. Elle réactive une figure littéraire et filmique qu'on retrouve souvent dans l'histoire du genre En tout premier, le renvoie, il me semble, de façon évidente, à The Premature Burial* de, de, de, de, de Garlando, 1839. Si on attend tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin dans, dans, cette, dans cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres références qui, qui rendent les choses, il me semble, à mon avis, encore plus claires. Euh, le narrateur y décrit son angoisse d'être enterré vivant, vous connaissez sans doute cette nouvelle, et c'est une expérience qui finit par, dont il finit par être victime, c'est en tout cas ce qu'il croit, puisque en réalité il s'agit d'une hallucination. Euh, alors il ne me semble pas incohérent, euh, à partir de, cette, euh, de cet intertexte, euh, de faire un parallèle entre les deux nouvelles, bien entendu, et d'étendre ce parallèle au, au, à la troisième qui est, qu est le film. Euh, dans la mesure où dans les trois cas, l'expérience est une forme... Euh, ou une autre est d'illusion, qui désamorce, je dirais, la dimension terrifiante de la scène. Qu'il s'agisse d'une hallucination dans La Nouvelle de Pau, euh, d'une mise en scène macabre dans le texte de, de, de Le Fanou, ou un rêve dans, dans, dans Vampire, l'expérience de l'enterré vivant s'avère être un mauvais tour du récit, ainsi qu'une convention à laquelle l'amateur du genre est tenté d'associer un effet de distanciation, puisqu'il connaît, il a déjà vécu, il a déjà lu cette, cette expérience ailleurs. En effet, le personnage masculin y est représenté comme la victime de ses chimères et de ses hallucinations. Malgré la terreur réelle que la situation peut inspirer, une part de ridicule est aussi, euh, aussi rattachée. Ce troc gothique étant finalement pris dans une série que je dirais déréalisante. De certaine manière, euh, Treyer plonge le personnage masculin dans lui aussi un état douteux euh, qui intègre une dimension grotesque et parodique. Pendant, bien entendu, il faut, je n'oublierai pas, cette figure conventionnelle de la terreur gothique trouve un écho bien moins léger, une illustration euh, authentiquement terrifiante à la fin de Vampire, lorsque le docteur, complice de Madeleine Chopin, est enseveli par la farine dans le moulin. Cette scène est particulièrement saisissante, c'est une illustration des, des ambivalences euh, de ces figures traditionnelles mises en scène par Dreyer. Il me semble qu'on peut y voir un exemple de la tension qui traverse le film, une illustration du principe dialogique euh, qui structure son esthétique entre d'un côté l'horreur ou le fantastique, les conventions qui sont associées au genre, et de l'autre, leur parodie, ainsi que leur dimension comique. En un mot, on pourrait y voir une revenance du genre comico-sérieux tel que Bakhtin le définit. Euh, donc, dans la poétique de Dostoevsky, euh, Michael... Bah, euh, euh, je ne sais pas dire non plus de euh, façon russe... Euh, Mireille, ça doit être un peu ça. Bactine définit la carnavalisation de la littérature comme, je le cite, « un des problèmes majeurs de la poétique historique et surtout de la poétique des genres ». Il considère que la littérature carnavalisée puise sa vision carnavalesque du monde principalement dans des genres comico-sérieux qui, qui se développèrent à la fin de l'Antiquité classique. Et je parle de la Ménipée. La satire Ménipée s'inspire d'une part d'un autre genre comico-sérieux, le dialogue socratique, euh, dont elle emprunte le dialogisme, et d'autre part du folklore du carnaval. Elle se caractérise par un mélange de voix et de style, je cite de nouveau euh, Bactine, du sublime et du vulgaire, du sérieux et du comique. Alors, elle se manifeste dans des œuvres telles que l'Apocoloquintose, euh, qui, euh, qui est une parodie d'apothéose par Sénèque, et, et qui raconte la métamorphose de l'empereur Claude en courge. Euh, ou encore le satiricon, qu'on connaît un petit peu mieux peut-être. Euh, euh, l'Andor d'Apulé sur lequel j'aurai peut-être le temps de revenir euh, ou encore les satires de Lucien de Samosat euh, dont je citerai euh, pour euh, les besoins de, de, de la cause euh, le dialogue des morts euh, elle se caractérise essentiellement par sa capacité à mêler, à mêler une dimension fantastique à un naturalisme des bafons à mettre en scène les péripéties les fanta fantasmagories les plus débridées à privilégier un ton qui est de l'ordre de la euh, fantaisie expérimentale Bakhtin cite, quand il parle de fantaisie expérimentale, il cite Swift, euh, Voltaire, euh, qu'on connaît bien. Euh, L'élément comique est toujours présent, inséparable des genres carnavalisés. Il prend la forme de la parodie qui constitue, je le cite, un double détronisant euh, qui n'est rien d'autre que le monde à l'envers. Et il met en place, là, où je le cite de nouveau, tout un système de miroirs déformants. L'esprit carnavalesque est cependant nourri de ce que Bactine appelle des images géminées. Euh, C'est-à-dire qu'ils allient, des, pardon, qui, des images qui allient la vie et la mort, l'affirmation et la négation, le rire et l'horreur. <coughs> Selon lui, le carnavalesque est entré dans la littérature par le biais de la ménipée, avant de se mêler à d'autres genres et de devenir au XVIIe siècle une tradition purement littéraire, euh, avec la disparition du carnaval, l'entrée euh, du carnaval dans la littérature. Euh, Bactine, c'est une simplification, mais, mais le mouvement est, est un petit peu celui -là. Euh, Bakhtin voit dans la Ménipée, ainsi que plus généralement dans le Carnavalesque une des origines du fantastique il cite bien entendu les textes fantastiques de Dostoevsky euh, il cite tout enfin, il parle de toute la littérature de Dostoevsky mais il cite particulièrement ces textes fantastiques qui sont des textes courts et il cite bien entendu euh, Edgar Allan Poe et Hoffman donc cette réflexion sur l'archéologie du fantastique et l'affirmation de son ancrage dans le Carnavalesque dessine les, les contours de l'archaïsme du genre euh, tel qu'il est conservé dans ses formes renouvelées. Euh, la tension dialogique relevée dans la MNIP entre la tradition et ses reprises, entre les codes et ses renouvellements, entre la loi et sa parodie, s'exprime dans euh, le fantastique littéraire et cinématographique. Elle préside, elle préside à son émergence et favorise <coughs> ses mutations. Il me semble que plusieurs aspects de Vampire euh, relèvent de, de cette tradition euh, carnavalesque, et je vais essayer de les de, de, de citer un certain nombre. <coughs> Euh, tout d'abord, bon, on, on a longuement commenté euh, hier soir l'absence de dialogue, la lumière blanche et la brume persistante, les pauses théâtrales des personnages, la stase du récit, c'est euh, Jacques Aumont qui le fait remarquer, contribuent à créer un espace hors du monde. Au sein de su, ce monde étrange, euh, qui est cultivé par la mise en scène de, de, de, de Dreyer, surgissent plusieurs rêves qui renforcent encore la sensation d'une immersion dans un monde d'images. Les rêves d'Alan Gray sont enchâssés dans ce qui semble parfois être un rêve plus vaste, on doit se rappeler que le sous-titre allemand du film est Der Traum des Allengre. Euh, et Vampire constituerait alors une vaste expérience hallucinatoire et ultramondaine. L'ensemble du film montre les signes d'une carnavalisation les anamorphoses creusent l'image les dissonances abondent, euh, que ce soit dans le cadrage ou euh, sur, le, mon dans, sur le, cadrage, dans le montage. Enfin bref, vous m'aurez compris. Euh, les cadrages obliques et la vision décentrée réalisent la promesse d'anamorphose qui est contenue dans le titre du recueil de Le Famille et de Laurence tandis que le montage dissocie les espaces et contrarie la continuité narrative du film. Un des signes de la parodie qui touche le film est celui euh, est le fait qu'il est habité par des créatures étranges, des êtres interstitiels, des ombres et des revenants, des manifestations à la fois inquiétantes et burlesques, des fantasmagories et des vanités rieuses. Le monde à l'envers de vampire est en permanence marqué du saut de la mort. Sur le fond noir des intertites se dessine la silhouette d'un crâne ou d'une toile d'araignée. Les squelettes disposés dans le la lab laboratoire du docteur semblent rire d'un rire de perroquet euh, comme l'imitation moqueuse euh, du ricanement machiavélique des sorcières de fiction. Cette image géminée associant rire et mort s'inscrit dans un ensemble de signes et de figures qui réactivent les conventions du dialogue avec les morts ou de la catabase. Euh, il n'est pas impossible de voir dans le film de euh, dans le film, comme le voyage d'Alain Gray au Pays des Morts, le voyage dont il revient après, après lui-même avoir vécu l'expérience de ce que j'appellerais la mort ou presque. Euh, je veux dire, après avoir vu le monde, depuis le regard fantasmé de la mort ou du mort. Dans le contexte de ce voyage, il est étonnant de constater l'impassibilité du visage de, de, de, de Gray. Alors on l'a expliqué euh, hier soir par, euh, en fait c'était un acteur euh, pas, non expérimenté, euh, moi, je, je, on peut peut-être aussi penser euh, un tout petit peu différemment, euh, il est confronté à des expériences qui sont à la fois inquiétantes, voire terrifiantes, euh, malgré tout, son visage reste impavide, euh, laissant apparaître euh, seulement la mort d'une émotion. Euh, il y a un visage que je dirais quittonien, euh, euh, il me semble que la ressemblance avec Kitton n'est pas, pas impossible, le parallèle à n'est pas impossible. Euh, il est comme une page blanche aussi euh, sur, sur laquelle on a à inscrire aussi une sorte de, de euh, nos fantasmes. Euh, euh, là encore, j'insiste sur l'idée que l'expérience euh, euh, de l'enterré vivant ou du dialogue avec les morts, autant de figures inscrites dans la tradition du fantastique et l'horreur, font néanmoins apparaître une dimension comique illustrant ainsi l'hybridation qui structure le genre, euh, comme une revenance de la l'immunité, comme, comme l'entrave du carnavalesque. Ce territoire des morts, monde second et monde à l'envers, est aussi celui de l'autre du désir, celui à traver, cela à travers la présence d'une sœur de Carmilla. Euh, C'est aussi celui de l'autre du regard, puisque le regard masculin, le dévouement euh, quichotesque, est terriblement fragilisé. Euh, C'est aussi celui du cinéma à l'envers. Euh, sur ce territoire des morts règne la femme vampire, qui est, je cite euh, Hélène Sissou, le, le démon du multiple et de la dispersion. Elle est l'agent du désordre, qui s'attaque à la famille et au regard, aux représentations du masculin. Elle est, la vecteur, elle est le vecteur de la carnavalisation du monde, tel que le voit, tel que le vit, euh, le, le, le, la loi du masculin. Euh, à l'image d'autres personnages féminins, euh, rencontrés chez d'ailleurs plus tard, ça a c'était dit hier soir, euh, c'est une. Je, je pense notamment à, à Anne dans Jour de colère. Euh, qui est une jeune femme, je le rappelle, qui est accusée de sorcellerie, puis menée au bûcher, euh, en, en raison de son attirance pour un autre homme que son mari. Euh, donc, elle est... Euh, euh, elle est cette représentante d'une forme de, de, de résistance euh, à, à la loi, je, je reprends cette citation de Schaeffer, euh, arrachée à tout discours régulateur. Alors, si le monde de vampires échappe aux lois rationnelles, c'est... Conclusion alors, oui, je vais essayer de conclure en, en, voilà, en, en disant... Euh, oui, je, je vais conclure par ça. Voilà. Euh, le monde de l'Empire échappe aux lois rationnelles, ces lois qui garantissent la cohérence et l'unité de notre perception du monde réel et assurent la continuité de notre expérience. Mais il échappe aussi aux règles euh, cinématographiques du montage et du cadrage, favorisant ainsi l'émergence d'un fantastique cinématographique dont la composante carnavalesque Pardon, est active et produit un commentaire d'ordre métafictionnel. D'une certaine manière, le film met en place un discours sur l'image et le regard sur le cinéma. Ce discours dessine les contours d'un autre du cinéma, un cinéma à l'envers. Il exhibe l'envers de ce que Noël Birch appelait le mode de représentation institutionnelle. Et dans le genre fantastique, c'est un mode de représentation qui a, mis, qui a mis en place ces principes narratifs et techniques dans les années 1910 et qui, dans le genre fantastique, trouve probablement sa synthèse, son expression la plus populaire dans les films universels des années 30, érigés bientôt en normes, en modèles, et considéré comme, on le sait, comme à l'origine de, de l'horreur. Selon moi, l'esthétique de, de Vampire s'inspire des principes et des techniques du, du, de la période du cinéma qui a précédé sa narrativisation. Euh, je pense à ce, qu dit, ce que dit Tom Gunning sur, vous connaissez comme moi, le « Cinema of Attractions », euh, et euh, c'est un cinéma qui baptise euh, qui, qui caractérise par une recherche de l'effet plutôt que du récit donc je dirais que Dreyer s'appuie sur l'effet sur le truc pour créer le fantastique l'effet de montage euh, qui constitue le faux raccord, le cadrage aberrant, l'anamorphose les figures ambivalentes et les images géminées, les fantasmagories, fantasmagories et autres images dissonantes d'un monde second sont autant d'outils mis au service de ce qu'André Gaudreau appelle la trucabilité en référence au film au film à truc. Euh, ces effets sont identifiables par le spectateur en tant qu'effet pour reprendre le vocabulaire de Godrou, ils sont de nature écranique c'est à dire que dans la mesure où ils instaurent entre l'écran et le spectateur un rapport basé sur la reconnaissance de l'illusion cinématographique voilà alors euh, bon, je dois m'arrêter une phrase peut-être mais euh, une longue oui, phrase je, je ne sais, euh, sais pas quelle est la phrase suivante <coughs> Voilà, enfin je terminais sur cette idée que. Enfin, je voulais terminer sur l'idée d'un lab, film de labyrinthe dans lequel, finalement, on a moins peur qu'on qu s'amuse qu'on joue avec un certain nombre de conventions euh, et, et un jeu, un jeu cinématographique. Mais c'est euh, maladroitement résumé ce que je Merci beaucoup. Euh,